Bonjour, donc je suis Marie-Pierre Judas, je suis ostéopathe depuis bientôt 15 ans maintenant. J'exerce en libéral et j'ai commencé le DU de philosophie d'ostéopathie cette année après avoir fait plusieurs formations continues depuis mon diplôme en 2008. Je euh, curieuse de nature depuis toujours et euh, J'aime bien comprendre les choses aussi, euh, d'où mon choix de l'ostéopathie, il hein, faut bien le dire. Et, euh, et ma pratique ostéopathique amène euh, bien plus de questions que de réponses, <rire> dans cette curiosité. Donc, euh, donc cette année, c'était le début de philosophie d'ostéopathie pour avoir d'autres pistes que de la pratique ostéopathique pour euh, répondre à ces questions. Alors en fait... Euh, en cursus, en formation initiale, on a des cours. Euh, en tout cas, j'ai eu des cours estampillés philosophie de l'ostéopathie, qui se révélaient être beaucoup plus des cours de l'histoire de l'ostéopathie, ce qui est déjà euh, très intéressant, mais pas du tout euh, de, de philosophie comme on peut l'entendre, de soulever des questions philosophiques euh, euh, de fond. Euh, ce que je suis contente de trouver euh, ici dans ce DU, c'est-à-dire que euh, on apprend, on questionne la question notamment de la perception, comment on perçoit la relation, l'importance des mains dans notre travail. Ça, c'était essentiel pour moi. En fait, c'est surprenant de, de découvrir que euh, suite aux sessions du DU, euh, la pratique change d'elle-même, alors dans les détails c'est pas euh, radical évidemment mais euh, il n'empêche que se questionner ou aborder des thèmes comme justement la perception euh, par la palpation, comme euh, euh, qu'est-ce qu'une connaissance euh, euh, comment on réfléchit la relation patient-praticien, euh, va faire que systématiquement en, dans la pratique au cabinet, euh, au retour de, des sessions, on va avoir un regard différent sur la façon qu'on a travaillé et donc on change notre façon de travailler. C'est vrai que je ne m'attendais pas à, à avoir en fait des exercices pratiques euh, dans une formation universitaire philosophique, et j'ai été agréablement surprise. Je trouve que euh, sur un plan pédagogique, c'est euh, excellent de euh, se mettre on va dire, de, dans la peau d'un ostéopathe pour euh, faire passer des concepts philosophiques à travers de la pratique parce que c'est comme ça que l'ostéopathe sait apprendre euh, quelque chose. Alors euh, je fais cette formation de philosophie d'ostéopathie après plusieurs formations euh, de pratique ostéopathique, de tissulaire par exemple, euh, ou de spécialisation euh, en pédiatrie. Euh, L'intérêt pour moi de cette euh, approche philosophique et donc euh, pas pratique était d'amener une autre vision de ma profession et ça, questionne, ça permet de questionner aussi qu'est-ce que l'ostéopathie aujourd'hui euh, en France. Euh, C'est une question vraiment d'actualité et ça donne des pistes pour y répondre. Alors comprendre ce qui se passe quand euh, je suis en train de travailler avec un patient, quand euh, j'ai des sensations, des perceptions euh, et qu'est-ce que je dois en faire, euh, on va dire que... C'est le questionnement de quotidien pour moi. Et du coup, les cours de philosophie de la perception au sein de ce DU sont pour moi les plus passionnants et les plus intéressants de se rendre compte que bien sûr des philosophes ont pensé le sujet bien avant nous, bien avant les ostéopathes et autrement, et que ça peut apporter un vrai plus pour comprendre ce qu'on est en train de faire tous les jours. Le DU pour moi, c'est vraiment une expérience passionnante parce qu'on euh, se voit changer au fur et à mesure dans sa pratique, dans sa façon de réfléchir, dans euh, la manière dont on voit aussi l'ostéopathie et on peut euh, la concevoir aujourd'hui. Du coup, euh, c'est euh, une expérience que je recommande à tous.